Pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui arrivent en cours, je fais une tentative de, de nuke en solo. Ça a été réussi par une seule personne dans le monde apparemment pour le moment. Donc je vais essayer d'être la deuxième. Il faut faire 5 victoires. Et la sixième game, on a des éléments nucléaires et on est marqué sur la map. C'est genre juste un truc de fou furieux, tu vois. C'est la première, je suis pas obligé de la jouer super tryhard. Hello bitch Eh hey, go fight bitches, go fight, bitch Oh, dit, fermer sa gueule Chasseur Ta gueule, la vieille 5 games parfaites à la suite, sachant que je suis incapable de me concentrer euh, le temps d'une partie. Si T'en est capable. On sait qu'on est capable. En tous les cas, si j'y arrive pas, je prends une poule, la, la poule du voisin, et je l'encule. Hein. En live, je me fais ban Twitch comme ça. J'explose je, le trou de balle d'une poule, mec. C'est comme tu avais fait la dernière fois. Euh, quoi Allô Allô Oui Oui arrêtez -les Arrête de m'appeler Excusez-moi J'ai un mec au téléphone Du coup je lui ai demandé d'arrêter de m'appeler tu, tu penses que le message il est passé là oh, pas sûr Je suis en train de faire le connard dans les dunes Ma voiture elle, elle se décompose frérot en fait, le plus important, c'est que mes games se finissent pas dans la ville. C'est la seule condition, parce que dans Almazra, il y a tout qui est possible. Le ok. Il y a une okay. Zone de sécurité. Ça se finit vers Almazra. <rire> Yo. <rire> <rire> Il y a eu une d 5, j'ai explosé le véhicule d'un pauvre gars. Ok, la maison dans laquelle je voulais aller en secondaire, il y a une voiture Jagarée devant. Mec, j'ai l'impression que c'est. c'est des games de scream, où tu, tu circules. Pff, je vais me mettre en extérieur mais ça me rappelle un traumatisme oh, oh, oh, oh, oh. des WSOW où j'ai pas vu un mec en extérieur. Quoi Pourquoi elle fait ça Non Gros Mec, j'ai carré ma caisse, il y, y a trois grenades qu'on pop Et la voiture, elle l'a senti, elle a fait une marche arrière toute seule En fait, dès que tu t'arrêtes, tu te fais shooter On voit qu'on est dans des games à mon, à, ma, à mon SBMM Il reste que des tryharders à la fin Ok, on va analyser la zone Je me suis trompé de côté C'est pas grave En fait, il peut tellement y avoir 9 joueurs là, actuellement, allongés. C'est vraiment un game de scrim plus plus. Tu passes devant un, tu passes devant une maison, tu te fais allumer. Il y a d'autres joueurs qui essaient de faire la naque Reste dans le gaz, reste dans le gaz, reste dans le gaz, reste dans le gaz, reste dans le gaz. nique ta mère First win Mais j'avais pas la méta parfaite, hein. j'avais euh, des bidons d'essence, je manquais de plaques, il me manquait beaucoup de choses sur cette partie, j'avais pas de masque à gaz. Je suis content que ça vous plaise de voir des games juste en intelligence de jeu et pas en, euh, et pas en skill chat. Viens Viens viens Gros il y a un mec qui conteste Genre je pense qu'il voulait prendre la voiture lui aussi On est plusieurs à faire l'objectif NUC. Il y a une autre voiture comme la mienne qui est partie Oh ça va se corser gros il est parti concernant de que Je joue aussi pour avoir une, une bonne économie financière. Tu sais que ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à trouver un seul shop qui est safe. J'arrive pas à me dire à.. Euh... Ouais. En fait non, tous les shops sont dangereux en fait. Ils sont tous.. Y'a pas un shop qui est placé de façon en mode tu dis. Tiens si je vais à celui-là ça va être facile. Tous les shops sont compliqués. Celui-là est au milieu d'une ville campée. Celui-là, il est au milieu des hangars où les gens sont sur le toit. Lui il est en open field total de plusieurs immeubles. Lui pareil il y a 50 maisons autour. Lui il est au milieu de 8 silos où il y a toujours plein de personnes. Je gère bien ma, ma jauge d'essence par contre. C'est horrible. Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture arrêtée ici Il y a tellement de buissons et tout, ça me fait flipper en fait. Je fais quoi il regarder son SCSMS oui. En fait c'est con, j'ai 24 000 balles Mais tous les shops sont tellement dangereux que je ne peux rien acheter Je temporise Ah Il y, y a un mec euh, qui a voulu faire le héros. Et je voulais être sûr. Si tu un main comme ça, tu, tu, rases les, tu rases les rats. Frère, il y a eu un bug quand je suis sorti de la voiture, j'avais mes poings. Un mec en guilly, hormon Nord, qui est arrivé accroupi dans une mais... dans, ma... dans ma maison frérot. Heureusement que je joue, comme sur P... je joue comme sur PUBG, je referme derrière moi tout, donc si tu veux rentrer il faut faire du bruit. C'est pas marrant. Je viens de tilter, je crois que j'ai pas encore de masque à gaz. J'ai allumé, mon vais Vas-y, on vas s'y t'en prête. Il voit faire la smoke. Ta merde. Oh. Putain. Oh, je m'en prends plein la gueule. Il y a plus station essence dans la zone. Je... Regardez toutes les grenades, les gars. Regardez ça. Il est pas en zone, le mec. Hein juste, juste, il est en mode temporisation. Waouh, enculé je sais pas où aller. Derrière, il y a deux mecs qui m'en veulent. Ok, il y a un troisième qui m'en veut apparemment. Personne ne se tire dessus. Personne ne se tire dessus frère. Elle est plus dure que tout à l'heure celle-là. C'est dur chat C'est dur Ah oui McGuire Allez c'est parti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 On a essayé de me voler ma caisse, frère. Je m'étais jamais rendu compte à quel point on pouvait faire énormément d'argent en lootant tranquillement. Pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui arrivent en cours, je fais une tentative de, de nuke en solo.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 Hello? You want fight? You want uh, you want team up man? Hello? La caisse est morte. C'est la merde. Je, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde dans cette zone. Je viens de me prendre une frappe, un drone, un mec atterrit dans le truc, une grenade sur la caisse. Elle a dit HP la caisse. Parfait en fait pour qu'ils tombent tous sur les caisses. C'est horrible. Cette game, on dirait qu'elle est faite pour pas que je gagne. Ils viennent de mettre les colis et au même moment qu'ils ont mis les colis, ils mettent une évasion imminente histoire que tout le monde tombe et potentiellement tombe sur le truc, tu vois. Et là, je viens de renverser un mec, mais ça a pas compté. Hello, man. Hello. Hey, please, Dutch. Can okay, I, bro. Uh, man, I, I try to make a knock. Can I take your car, please? Uh, no, bro, sorry. Oh, <laughs> please, bro. You just, just I, I take your car. You take, you take my car. Uh, there's another LTV down here. Come oh shit! Come move, move, move, move. Oh, close fuck. Come on, bro, come, come, come. Bro, bro, bro. I need you car! Yeah. yeah come I'll give you another one. Come with me. Web De toute façon je vais être euh, Je vais tomber en rad, j'ai plus d'essence. Wow Ok la voiture s'arrête comme ça d'un coup. Je voulais juste lui emprunter sa caisse en fait. Thank you. No problem. Il l'a laissé et il m'a laissé me servir. Il reste 17 personnes. Zone 5. Where are you? Hello! Yo, up, ça va ou quoi? Yo! Comment tu savais que c'était moi? T'inquiète pas, on est là. Ça veut dire quoi ça? T'inquiète, on est là. <rire> bon, on peut dire que j'ai un petit bonus. Comment ça, un bonus? Tu es là positivement ou négativement? Moi, je suis là en N. C'est bon euh, à savoir. Y'a d'autres? Tu... Oh, hey Dan, ma bro! Je hey, suis good, je suis bon, je suis bon, je suis win. Um, maybe three. It's bon, je suis bon, je je suis la rota. je me fais je je me fais allumer, je me fais rafaler, je me fais niquer mes grands morts. Il lâche le chargeur entier. Il y a un premier mec dans la zone, un deuxième mec dans la zone. Oh, mon Dieu. Ça peut pas être trop mal normalement celle là zone clear de ce côté je te reprends un peu de gaz je suis obligé si j'arrive pas à le faire reculer les gars il est comme bloqué cet abruti oh non Je sais pas pourquoi il y, y a un joueur il s'obstille sur moi, gros. Hey, what up Mais... what On the the Non... Come on bro J'ai plus de plaques. Wait wait wait wait! no no no no no no! You're here? Yeah it's me man Ok let's plate me up and then let's make a 1v1 one one fist fight ok Sorry man Oh come on bro Sorry bro 1v1 fist man I come can't on. man it's a knuck man Love you sorry man Oh Ok 3 ça mais ça me fait mal au cœur, parce qu'il y avait mon frère à la fin qui m'a filé la caisse tu vois Il m'a proposé de faire un fist fight mais euh, pas cette fois-ci mon frère, pas cette fois-ci tu vois, là je peux pas. Gars fair play comme gars vous le savez, mais là je, là, je peux pas. Et 2 trois, chats. Je me suis mis gras hors zone gros. Je vais t'aider frérot. J'ai fait ma bonne action. Un joueur qui se faisait chase. J'ai quasiment explosé le mec qui le chaseait pour.. En vrai de vrai, ça demande même pas de skill de faire ce que je fais je pense. Ça demande juste de l'intelligence de jeu. Ça, ça cherche à bloquer les rotations, les gars. Ça joue très, très malin. J'ai l'impression que ma rotation est bloquée. J'ai roulé sur quoi Oh, non. C'est quoi, ça je crois qu'il y a un problème sur ma map, frère. Oh, j'espère tellement que le jeu va pas crash. La map, elle a pas bien chargé. Du coup, j'ai plein de. Oh merde. J'ai plein d'objets de... invisibles un peu partout. J'ai le décor qui bouge. Oh mon dieu. Ok. Bon, ça fait partie des fameuses difficultés supplémentaires. C'est que là, dans... dans la zone finale, il y a déjà deux véhicules euh, comme le mien qui sont placés. Et surtout, il y, a un... il y a déjà un véhicule blindé et un comme le mien qui sont placés. Ça veut dire qu'il y en a, a d'autres qui essayent de faire ce que je fais. Il y a immensément de véhicules dans la zone finale, on dirait une game WSO un peu. Pas autant, mais un peu. bug map je viens d'avoir le bug bouclier 20 personnes en vie poulet 19 personnes en vie je suis avec une arme que j'ai jamais utilisée. je sais les gars qu'on peut acheter un bouclier sur un shop mais est-ce que vous me voyez vraiment aller sur un shop qui est open field vu par 5 bâtiments surtout le surtout le mec de l'eau là Si yes, le mec de l'eau il se casse Attention Oh merde Putain il bouge pas ce oui. fils de putain, hein. et je le vois pas en plus Il est dans l'eau. Ça joue bien. Qu'est-ce que ça joue bien. Je mets beaucoup de pression directe, histoire de lui dire « Oh, je suis dangereux, casse-toi » Putain de merde, putain de merde, putain de merde, putain de merde, putain de merde. Ok, le niveau a encore augmenté. Je crois que t'es du à la Kimpo partout. Encore une frappe. Belle zone de sécurité identifiée. Reste là, reste là, reste là. Il y a une nouvelle zone de sécurité. C'est une de sécurité. ce qu'il est le dernier Je comprends pas où est-ce qu'il peut être. C'était un cheater, c'est pour ça que ça m'a fait ça. C'est pour ça que ça a fait ça sur ma POV, les gars. Quand il m'a tiré dessus, ça m'a glitché avec le mur instant, de gros. Quand j'ai tiré, alors que je me suis bien allongé au bon moment et tout. J'avais trop bien joué, j'avais carry la game. Ouais, oh, les gars, je suis. De... C'est dur, c'est dur.